Bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors une vidéo assez spéciale, puisque pour une fois, je fais, vais faire l'analyse d'une autre vidéo. C'est une vidéo qu'on m'a soumise régulièrement dans mes emails. Euh, voilà, on me disait « Ouais, va voir cette, euh, ce documentaire, il, il bouscule un petit peu les idées. » Ou alors on me disait « Oh, euh, est-ce que vraiment l'auteur euh, m'a dit la, la, la vérité ?» Alors c'est un documentaire, donc, fait par Oleg de Normandie, donc il tient une, c'est un compatriote, il tient une... une chaîne de YouTube, comme la mienne. Et cette vidéo m'a... Bon, j'ai été la voir, et j'ai trouvé que c'était n'importe quoi. Et je l'avoue, dans un premier temps, je l'ai complètement dédaigné. Sauf que cette vidéo, quand même, a réussi à rassembler plus d'un demi-million de vues à l'heure où je tourne cette vidéo. Donc, c'est que elle a quand même... Elle intéresse voilà. et euh, si vous regardez les commentaires en dessous, euh, les gens sont dithyrambiques sur euh, le contenu euh, de, de cette vidéo. Alors, j'ai décidé donc de la revisionner et de, bah, de l'étudier avec vous, parce que, euh, certes, je maintiens toujours que cette vidéo euh, dit n'importe quoi, mais elle pose des questions pertinentes. Ce film de réinformation à but non lucratif est basé sur des faits et des preuves apportées par des historiens diplômés dont les travaux n'ont jusqu'ici jamais été dévoilés dans un documentaire. Ce film dévoile une vérité occultée depuis des siècles. Alors bah, on va voir si on va trouver en effet des révélations dans ce film. Alors pour résumer la thèse de, de, de l'auteur, donc d'Oleg, c'est qu'il imagine en fait le monde européen comme euh, la confrontation entre deux civilisations, une civilisation qui se trouve en, voilà, on va dire au nord de, de l'Europe, qui est une civilisation qu'il appelle, alors, euh, celto-druidique, je crois, ou celto-nordique, et euh, au, au sud, une civilisation qu'il appelle euh, romano-chrétienne. Voilà, donc il y a un choc, et euh, la France se trouve, on va dire, au cœur de cette, de, de, de, de, de cette bataille, et ça son, son, son hypothèse c'est que finalement les cathédrales euh, qui sont des monuments a priori chrétiens sont plutôt un reflet de cette civilisation celto, euh, celto nordique donc oui je sais que là il y en a qui sont en train de se dire mais c'est qu'est ce que là où on est parti hein voilà on va faire semblant de dire pourquoi pas pourquoi pas bon, on va pas faire semblant on va dire bon ok c'est c'est peut-être possible voilà on va voir donc les arguments de, de, dans, dans ce documentaire. Les Templiers fréquentaient les côtes de l'Amérique du Sud pour s'y ravitailler en lingots d'argent auprès des Vikings. On est sur une idée la fondamentale du raisonnement d'Oleg, c'est que donc, les Vikings auraient colonisé euh, l'Amérique, précisément l'Amérique du Sud, Bon, il est prouvé en effet que les vikings ont atteint l'Amérique du Nord, mais bon, l'Amérique du Sud, bon, euh, on n'a pas de preuve, on n'a pas de preuves archéologiques, et que les Templiers étaient justement en rapport avec ces vikings américains, et euh, étant que ces vikings exploitaient des mines d'argent euh, et d'or, et eh bien les Templiers ont commercé avec ces vikings et on se sont retrouvés finalement avec une somme de, de lingots euh, d'argent qui leur a permis de financer les cathédrales. Donc déjà, donc la thèse d'Oleg, c'est que les Templiers ont financé les cathédrales, donc c'est déjà eux qui ont créé les cathédrales, et c'est eux qui les ont financées grâce à l'argent qui venait d'Amérique. On attend des preuves, Je, bah, justement, Oleg va nous en montrer une superbe. Voilà, donc voici euh, Oleg, donc l'auteur du euh, documentaire, voilà, qui se qualifie d'historien. Euh, bah, vous allez en juger. Mais la preuve la plus radicale, c'est le sceau secret du temple. Ce sceau figure aux archives nationales. Il avait été saisi par Philippe le Bel lors de l'arrestation des Templiers. Le sceau comporte la mention secret du temple. Il était apposé sur un document adressé au grand maître de l'ordre par un commandeur inconnu. Ce qu est... Alors, euh, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce euh, sceau Alors, justement, on va faire une, un, un travail d'historien sur, euh, sur ce sceau. Normalement, un bon historien sait faire une critique des sources. Donc là, on a une source, un sceau. Un historien fait d'abord une critique externe et une critique interne, c'est-à-dire il va s'intéresser, on va dire, à la forme et ensuite au fond. Donc déjà, on a donc un, un, un sceau qui viendrait des Archives nationales. Euh, J'ai vérifié, je n'ai pas trouvé l'existence de ce sceau. En plus, donc Oleg se base sur un Dessin, donc un dessin, tout le monde peut faire un dessin, euh, moi j'aurais préféré avoir une photo. Qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on peut dire encore sur la critique externe Ah, j'ai vous avez vu, il y a deux signes, deux signes qui sont visibles, alors que Oleg interprète comme des runes, donc toujours pour montrer le lien entre les templiers et les vikings, bon mais si vous observez bien, vous vous rendez compte que ces runes ont été ajoutées, sur le seau. Donc là, il y a deux hypothèses. Soit euh, Oleg est malhonnête, c'est-à-dire qu'il nous fait, il nous crée un faux, hein, il nous crée un montage d'un seau. Soit il est incompétent, c'est-à-dire qu'il est incapable de repérer que ces runes ont été ajoutées sur un original. Alors ensuite, il nous dit que voilà, ce personnage représente, si vous regardez bien, un indien puisqu'il a euh, des, euh, une coiffe à plumes, et il a un, un arc. Alors là, c'est là qu'on peut passer à la critique interne, euh, donc non, euh, non, non, parce que si vous recherchez donc, cette image, alors apparemment c'est un, un personnage qu'on appelle Labrasax, une sorte de, de, de dieu, et si vous regardez donc, les autres images, en fait, vous, vous rendez compte que ce n'est pas des plumes qu'il a, hein, c'est plutôt la tête d'un coq. Il a bien les on voit bien que c'est le même, même genre d'objet, hein, puisqu'on a on reconnaît les pieds en, en forme de, de serpent. Alors là, est-ce que c'est un arc Bon, moi sur d'autres représentations, j'ai l'impression que c'est plutôt un bouclier, mais bon, qu'importe, on va dire que c'est un arc. Le problème, le problème, si on dit que c'est un arc, donc un arc d'un Indien d'Amérique du Sud, là où étaient les, les, les, les Vikings, c'est que les euh, civilisations euh, méso-américaines, les civilisations d'Amérique du Sud, donc c'est-à-dire les Incas, euh, les Aztèques n'utilisaient pas d'arc. Oui, ça marche pour les Américains, euh, les Indiens du, de l'Amérique du Nord, mais ça ne marche plus sur euh, l'Amérique du Sud. Donc je ne vois pas du tout en quoi ce, ce saut prouve que les Templiers avaient des relations avec l'Amérique du Sud. Donc là, désolé, euh, c'est pas un bon travail d'historien. Désolé. Non, désolé, Oleg, c'est pas bon. Mais d'où venait l'argent pour financer ces nombreux chantiers pharaoniques Au Moyen-Âge, le bâtiment est ce qui coûte le plus cher. Alors comment des bourgades de dix habitants comme Chartres, Reims ou Amiens, qui avaient à peine les moyens de construire une piscine, ont pu soudainement s'offrir le luxe de cathédrales gigantesques Alors, je vous disais quand même que ce euh, documentaire avait des questions pertinentes. Donc là, il s'interroge sur comment, euh, avec quel argent on a pu euh, fonder euh, des, des cathédrales. Donc pour, euh, pour Oleg, là, sa théorie, c'est que euh, ça a été financé par l'argent euh, américain. Euh, mais il a, voilà, moi bon, je vous ai montré que euh, c'est très peu probable. Mais par contre, il pose quand même bien une question. Comment ça se fait que dans euh, des euh, villes qui euh, sont assez minuscules, on a pu construire des bâtiments aussi imposants euh, bah, tout simplement parce que euh, la cathédrale, ce n'est pas la cathédrale d'une ville, ce n'est pas le reflet d'une ville. Une cathédrale, c'est euh, l'église de l'évêque. Donc, autrement dit, c'est l'église qui est à la tête d'un diocèse. Et un diocèse, c'est beaucoup plus grand qu'une ville. Donc, autrement dit, le, la cathédrale, c'est le produit d'une ville plus de l'immense campagne qu'il y a autour. Et les exemples qu'il nous donnent, donc il nous donne l'exemple de Chartres, de Reims, d'Amiens, Bon, je pense que vous, vous situez à peu près ces trois villes, c'est au milieu de plaines céréalières très riches, la Beauce, la Champagne, la Picardie. Donc c'est pas si étonnant de trouver des monuments aussi gigantesques, parce que tout simplement, ils ont été alimentés par la formidable croissance agricole qui se déroule au XIe, XIIe et XIIIe siècle en Europe, et plus précisément dans le bassin parisien. Donc là, il n'y a pas de surprise, il n'y a pas de mystère, il n'y a pas besoin d'invoquer l'argent des Templiers d'Amérique. On dit que les Templiers ont réformé la religion chrétienne en établissant le culte de Marie et de Marie-Madeleine. Alors, là, on est encore sur un scoop. Donc, le culte de Notre-Dame aurait remplacé le culte de Jésus-Christ. Alors, donc, euh, non, non, non, non. Euh, les églises dédiées à Notre-Dame, euh, il y en a... Je ne vais pas dire depuis le début du christianisme, mais euh, les premiers exemples quand même remontent au 5e siècle, donc bien avant les Templiers. Alors, je suis à. Pourquoi, pourquoi il nous dit ça, Oleg, là, que les, les Templiers auraient, auraient supplanté le, le, le, le culte de Jésus-Christ? Eh bien parce que pour lui, Notre-Dame, la Vierge, ce n'est pas la Vierge qu'on connaît, celle des évangiles, mais c'est là une en fait une, une déesse païenne. Oh, moi, je trouve quand même ça assez fort de café, puisque euh, si vous retrouvez les premières églises dédiées à Marie, elles se trouvent à Rome. Donc, vous avez Sainte Marie majeure, vous avez, euh, vous avez Sainte Marie antique, des églises donc fondées au 5e siècle après Jésus-Christ, donc en plein cœur de la ville que, justement, euh, Oleg, dans son image au de choc des civilisations, donc, cette ville qui serait finalement la représentante, la capitale de ce, de ce bloc romano-chrétien. Donc, c'est pas logique. Si Marie est effectivement une déesse païenne, pourquoi est-elle vénérée dans, au cœur de, du territoire ennemi non, non, là, Encore le raisonnement, il est bancal. Voici un petit échantillon de preuves de l'identité odinienne de Notre-Dame de Chartres. La rune Odal du dieu Odin est discrètement présente en plein cœur de la cathédrale, tout comme la rune Ing. Il y a encore d'autres runes à l'intérieur de la cathédrale, plus ou moins hermétiques. Bon, peut-être ça se passe de, de, de commentaires. Alors, je, je réexplique encore la, la thèse euh, d'Oleg. Donc pour lui, les cathédrales ne sont pas des monuments chrétiens, ce sont des monuments odiniques, c'est-à-dire dédiés euh, au dieu Odin, donc un dieu plutôt nordique. Et pour cela, il se base sur euh, des symboles qui figurent sur la cathédrale, qu'il identifie comme des runes. Alors bon, je ne sais pas ce que vous en pensez. Euh, moi je vois, euh, bah ouais, là moi je vois un losange, hein, tout simplement, hein, euh, très simple, Alors, en plus je, je suis amusé parce que, euh, parce que là en fait il est en train de nous décrire un symbole, ou un symbole, plutôt un décor, qui se trouve dans le cœur de la cathédrale de Chartres, et donc décor qui doit dater, je pense, du XVIIe siècle, hein peut-être du XVIIIe siècle, donc autrement dit, qui n'a probablement rien à voir avec l'époque des Templiers, je rappelle, dissolution de l'ordre du Temple, c'est au 14e siècle. Donc c'est pas très crédible, et à ce jeu-là, je pense qu'on peut trouver, si on joue comme Oleg, à voilà, essayer de trouver des correspondances entre les runes, et les décors, décors des, des églises, mais aussi n'importe quel type de décor, hein. vous pouvez trouver n'importe quoi. Les runes sont euh, se basent sur des formes finalement assez simples, euh, des on va dire, des bâtons brisés, vous pouvez en trouver partout. Il y a le triskel qui symbolise les trois vierges tisseuses, les trois normes. Il symbolise également Frig, patronne des tisseuses, et déesse mère, épouse d'Odin. Donc là, au passage, hein, donc, non, ce ne sont pas des, comment on ça, des, euh, pas des trisquelles. Si il, est trisquelles, ouais, il appelle ça des trisquelles, non non, ça s'appelle des trilobes, tout simplement. Des trilobes, donc un motif assez courant euh, dans le style gothique. Il y a la trictra qui symbolise le lien entre les trois tisseuses, non là, non mais là encore il nous fait des correspondances, euh, n'importe quoi. Donc là il nous montre ce qu'on appelle un arc trilobé. Alors, ça s'appelle vraiment comme ça, c'est pas une trictra. Là pour nous faire croire que c'est une trictra, il nous rajoute plein de. plein plein plein de. plein de lignes supplémentaires. Ensuite nous avons le zodiaque du portail nord de la cathédrale. Le zodiaque est considéré comme païen dans la religion judéo-chrétienne et n'a donc pas lieu d'être dans une église chrétienne. Voilà, voilà, voilà, encore un peu de désinformation ici. Euh, oui, euh, sur, les, dans, sur les églises euh, chrétiennes, donc, euh, les sculptures notamment, vous pouvez trouver des motifs euh, inspirés de l'Antiquité. Euh, pourquoi Pour 36 choses, parce que euh, l'Antiquité renvoie pour les, les, les gens du Moyen-Âge un certain âge d'or, c'était le temps du Christ, c'était le temps des premiers apôtres. Donc on retrouve les motifs euh, antiques sur les, euh, les. motifs inspirés de l'Antique sur les, ca les cathédrales et les églises. Le Zodiaque, ça n'a rien, euh, c'est un motif, alors certes ouais, païen, mais qui a été euh, christianisé, puisque euh, le Zodiaque représente en fait. Le temps, le temps céleste. Et qui est le maître du temps céleste Et bien dans, la, la, dans le christianisme, c'est Dieu. Donc non, il n'y a rien d'aberrant à voir des zodiaques sur la cathédrale de Chartres ou sur d'autres monuments, ou sur d'autres églises. En outre, le portail nord est le plus beau des trois portails, c'est dû à l'importance du pôle nord de l'Hyperborée dans la religion druido-odinienne. Oh là là, mais bon, il n'y a pas besoin d'aller chercher très très loin là. Mais pourquoi le euh, portail nord C'est vrai, pourquoi le portail nord est le plus beau Tout simplement parce que c'est le portail qui était dessiné aux chanoines. Les chanoines, c'était donc les clercs qui euh, s'occupaient de la cathédrale, c'était les clercs les plus importants après l'évêque. Donc on peut supposer qu'ils ont voulu que euh, l'entrée par laquelle euh, ils entraient dans la cathédrale, hein, leur quartier était au nord de la cathédrale, on peut supposer qu'ils voulaient avoir une superbe entrée. C'est voilà, tout simplement ça. quoi. Vous voyez, mes explications sont vraiment banales. C'est triste à dire, mais c'est pas parce qu'elles sont banales qu'elles qu sont fausses. Il n'y a aucune croix latine, ce qui écarte l'hypothèse d'un édifice catholique. Il n'y a effectivement aucune croix latine taillée dans la pierre. Aucune. Par contre, il y a beaucoup de runes et beaucoup de symboles celto-nordiques. Voilà, donc on, on continue un hein, tour sur cette hypothèse des runes, mais voilà, bon, il dit quand même quelque chose, je trouve encore, il pose une question pertinente. Euh, il n'y a pas de euh, croix latine sur euh, le, euh, les murs de la cathédrale de Chartres, en tout cas de, de, de croix sculptée. Euh, et c'est, je serais tenté de lui de, de, de dire oui c'est vrai, même si, bon moi quand j'ai fait le tour de la cathédrale, j'ai quand même trouvé des euh, croix sculptées. Bon, après, euh, je le reconnais, ce sont des petites croix. Alors, pourquoi n'y a-t-il pas de croix sculptées sur la cathédrale de Chartres Ce n'est pas parce que c'était un monument, euh, monument païen, tout simplement parce que les croix étaient généralement à l'intérieur de l'édifice, c'était des éléments en bois pour rappeler bah, la croix, euh, croix de la crucifixion, tout simplement. Euh, ensuite, il fait quand même une, une, une grande omission si la cathédrale ne serait pas un, un si la cathédrale n'était pas un monument chrétien. Eh bien, pourquoi son plan a la forme d'une croix Là, vous avez une croix de 150 mètres de long. Donc cela ne veut pas dire qu'elle soit discrète. Si l'on étudie l'orientation de Notre-Dame de Chartres, on constate qu'elle est orientée au nord-est, avec un angle qu'aucun chercheur n'a été capable d'expliquer. Cette orientation n'a pas été choisie au hasard, c'est pour nous transmettre un message. Pour découvrir le secret de l'orientation de Notre-Dame de Chartres, il faut lire le message des dieux. Pour cela, il suffit d'utiliser Google Earth et de prolonger la direction pointée par la cathédrale. On découvre alors que la cathédrale est orientée vers Verdun, en Allemagne, mais à l'époque, c'était la Saxe, le pays des Saxons. Alors, là, on est encore sur du lourd, du lourd, du lourd. Alors, Verden, vous ne connaissez peut-être pas. Verden c'est euh, le lieu d'un massacre de, de Saxons. Par Charlemagne, il y 4500 euh, saxons qui ont été euh, décapités, tués, euh, parce qu'ils ne voulaient pas se convertir au christianisme. Donc autrement dit, Verden, c'est une sorte de voilà de mémorial pour euh, le mémorial du, du, du paganisme. Alors euh, donc euh, il remarque euh, que l'axe euh, Oleg, Oleg remarque que l'axe de la, la, la, la cathédrale, l'axe en effet assez particulier, hein, qui, qui file vers le nord-est, euh, se dirige vers ce lieu en particulier. Alors, là, on va se remettre quand même dans le, dans le contexte des connaissances de l'époque. Euh, on va même peut-être même, même faire des, directement, on va passer aujourd'hui. Si je vous demande, là, assis au, au moment là, où vous êtes en train de regarder cette vidéo, si je vous demande de me donner la direction de Paris, est-ce que vous en êtes capable Alors, au mieux, au mieux, je pense que vous allez me dire oui, ça doit être, ça doit être par là. Voilà. Mais vous ne serez jamais capable de tracer une ligne exacte qui pointe vers Paris. Ce n'est pas possible. Alors comment voulez-vous qu'au Moyen-Âge, il soit plus performant que nous Vous allez me dire, mais si, si, il pouvait se débrouiller, il suffisait de, de, de prendre une carte. Bon, euh, regardez les cartes du Moyen-Âge, elles ne sont pas, on est incapable de faire quelque chose d'aussi précis qu'aujourd'hui. Pourquoi Parce qu'il nous manque euh, une connaissance scientifique fondamentale, ce sont les coordonnées, c'est-à-dire pouvoir placer un point selon deux axes, euh, la latitude et la longitude. Ça, ça va apparaître, je crois, euh, au XVIIIe siècle. Donc, on est bien après les Templiers. Donc, tout ça pour vous dire que il est impossible de, que les gens au Moyen Âge puissent faire, puissent euh, savoir exactement dans quelle direction se trouver. Tel autre lieu. Donc, quand sur des sites, dans des livres, on vous trace des, des, des lignes qui relient, je sais pas, les pyramides à Stonehenge, c'était impossible dans les connaissances de l'époque. À moins qu'ils avaient un GPS. Voilà. Mais bon, il va peut-être Oleg nous démontrer qu'à l'époque, ils avaient le GPS. Si l'on étudie l'orientation de Notre-Dame de Chartres, on constate qu'elle est orientée au nord-est, avec un angle qu'aucun chercheur n'a été capable d'expliquer. Ouais, je, je vais lever timidement la, la, la main. Euh, oui, si, je pense avoir compris, moi. Non, il n'y a pas besoin d'aller jusqu'à Verdenne hein, pour, pour comprendre. Alors, il suffit de prendre un plan. Un plan de Chartres. Un plan euh, antique de la ville de Chartres, sur lequel on vous trouvez les, euh, les voies de, de l'époque romaine. Et vous constaterez que bah, ce, les, les principales voies sont orientées vers le sud-ouest-nord-est. Et la cathédrale, qui est postérieure à cette trame antique, eh c'est tout simplement couler dans ce, dans ce moule de voies qui était déjà existante. Donc autrement dit, la cathédrale de Chartres a l'orientation de son euh, tracé de voies, comme d'ailleurs d'autres cathédrales, il hein, n'y a pas besoin de chercher très loin, vous regardez Notre-Dame de Paris, vous regardez Notre-Dame d'Amiens, elles suivent la direction des voies antiques, qui préexistaient à l'installation de ces cathédrales. Voilà, je voulais euh, m'excuser, m'excuser auprès de vous, public, euh, pour euh, avoir justement trouvé des explications très banales, qui n'ont pas la saveur des explications euh, d'Oleg, c'est vrai que ce qu'il nous dit est quand même beaucoup plus intéressant, beaucoup plus stimulant, euh, beaucoup plus incroyable, et donc je comprends hein, finalement que, pourquoi il fait euh, beaucoup plus de vues, voilà. J'ai sûrement le tort. De vouloir euh, essayer de m'approcher de la vérité et non euh, de rechercher les explications les plus euh, ahurissantes, les plus époustouflantes. Voilà, je, je, je fais sûrement, sûrement erreur. Alors, je vais pas aller plus loin dans la vidéo parce qu'il y a, voilà, a, euh, euh, voilà, a, a d'autres points, hein, c'est sûr, il y a d'autres points à traiter. Si vous voulez débattre, eh bien, vous avez la rubrique commentaires. Euh, euh, mais bon, je sais que je vais me ramasser une tempête de critiques de la part sûrement euh, des fans de ce documentaire, des, des fans du néo-paganisme. Euh, mais s'il vous plaît, euh, donnez-moi des arguments. Voilà, c'est comme ça qu'on va pouvoir faire euh, avancer les choses. Ne vous contentez pas de dire simplement, voilà, je suis, euh, je suis un, je sais pas, un catholique intégriste. D'ailleurs, au passage, hein, je, je le jure, ce, Donc je ne suis pas un catholique intégriste, euh, et euh, ma vidéo n'est pas sponsorisée par le Vatican. Euh, ni par les Illuminati. Voilà. Alors, moi, le, la religion chrétienne, euh, voilà, j'ai bien conscience que euh, voilà, elle a, voilà, elle a commis des, des, des horreurs. Non, plutôt on a commis en son nom des horreurs. Je, je défends pas une idéologie. Contrairement à mon avis, à celui à Oleg qui a une vision particulière de la société dans laquelle on doit vivre, Alors, il, euh, moi voilà, modestement j'ai d'apporter euh, mes connaissances euh, en histoire, euh, en histoire de l'art également. Euh, Oleg a aussi beaucoup de connaissances, je dois l'avouer, euh, mais j'ai l'impression que euh, ses raisonnements sont un petit peu biaisés par le fait qu'il voit la solution. À toutes, ces à toutes ces interrogations du côté du Nord, un or qu'il le, qui le fantasme beaucoup. Voilà, donc je, bah, je vous laisse euh, à la rubrique des commentaires euh, et je remercie les quelques-uns qui vont euh, me soutenir dans cette tempête. Oh.